Euh, ouais, en fait, l'idée, bah voilà, bon, déjà, c'est une petite présentation, comme ça, qui m'est venue sur un, un robot que, que j'avais acheté, mais, enfin, je vais d'abord commencer par, par parler un peu de, de Turtle. Et, et donc voilà, Turtle, c'est un module, euh, un module qu'on trouve, qu trouve en Python qui permet facilement de dessiner, euh, de dessiner quelques formes. Euh, L'idée, c'est d'avoir une tortue, enfin quelque chose qui s'apparente à une tortue, qui se déplace sur l'écran, qui peut lever et baisser un crayon. Et, euh, et donc de cette manière-là, voilà, ça permet de façon un peu interactive d'apprendre euh, la programmation en dessinant, en dessinant des formes, en faisant quelques interactions. Et donc là, voilà, ce que j'avais découvert, c'était, j'étais tombé sur un comment ça s'appelle kick, euh, kick Kickstarter sur un sur un robot, euh, sur un robot un peu dans le même style, un robot éducatif qui avait l'air euh, qui avait l'air marrant. Et donc c'est pour ça que je, je suis venu à le prendre. Pour voilà, c'est vraiment la, la représentation de, de Turtle un peu dans la vraie vie sur un tableau blanc. Donc ça permet de faire des trucs euh, des trucs assez amusants. Donc voilà, pour, euh, pour revenir au module Turtle, c'est euh, un module dans la, dans la bibliothèque standard de Python, qui est donc euh, documenté, euh, traduit en français. Et donc voilà, le lien, le lien est présent là. Et qui, donc ici, voilà, c'est un, une tortue qui va parcourir l'écran euh, et écrire au stylo bleu, un, faire, va faire un carré de côté de 200 pixels, parce qu'on voit que voilà, j'ai une boucle. Euh, une boucle de 4 que j'avance de 200, je fais un angle à 90 degrés à chaque fois et, et qui qui termine à la fin. Donc ça donne quelque chose comme ça. Normalement ça s'affiche correctement. Voilà. Et, et donc l'idée maintenant c'est de de faire la même chose avec avec le robot qui s'affiche euh, qui s'affiche sur la webcam. Donc je vous invite à régler comme vous souhaitez le le ratio entre la webcam et le partage d'écran pour voir suffisamment le code et, et pouvoir voir aussi le, le robot bouger. Donc voilà, le, le robot dont je parlais, c'est le, le root robot qui est vraiment destiné à, à faire de la programmation et, et vraiment l'apprentissage de la programmation plutôt pour les enfants. Donc il y a deux de bases de base, c'est des interfaces de, de programmation graphique par bloc, donc un peu comme Scratch avec plusieurs euh, plusieurs niveaux. Donc l'étape 1, c'est vraiment juste euh, des symboles pour dire au robot d'avancer euh, ou autre, quelques interactions de base. Le deuxième, c'est des blocs qui vont, vont plus ressembler vraiment à de la programmation comme on la connaît avec des conditions, des boucles et des événements. Et le troisième niveau, c'est du code euh, pur et dur, mais il se trouve que c'est du JavaScript. Donc on euh, va pas... pas intéressé plus que ça ici non plus euh, et donc moi voilà j'avais reçu ce robot puis pendant longtemps ben, je savais pas trop ce que je pouvais en faire parce qu'en fait il permet, on pouvait interagir avec que depuis une application iOS et avec le, le truc propriétaire pour aller avec donc j'étais un peu embêté et au fur et à mesure, ils ont continué à travailler dessus, les spécifications du protocole ont été ouvertes et donc euh, c'est devenu possible d'interagir de, avec depuis n'importe quel appareil qui gérait le Bluetooth dont, euh, dont mon ordinateur, ce qui est quand même assez pratique. J'ai pu sortir le, le robot de son carton et commencer à en faire quelque chose. Et j'ai découvert qu'il y avait déjà un SDK en Python qui permettait de le manipuler, mais bon, il était quand même un peu buggé. il y avait des lenteurs sur certains points et je sais pas, ça ne me, ça me convenait pas, je n'aimais pas trop la lib. Et le fait que ce soit une utilisation entièrement synchrone faisait que c'était assez difficile de faire plusieurs actions en même temps. Enfin, il fallait déployer des threads, mais ça avait du mal à marcher parce que ça utilisait une seule connexion robot. Enfin bref, c'était difficile de vraiment l'utiliser pour faire des trucs un peu plus marrants. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là C'est de réinventer la roue. Donc, j'ai codé ma propre, ma propre bibliothèque asynchrone pour, pour pouvoir interagir avec. Et donc reprendre toutes les spécifications du protocole pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir faire ce que j'avais envie. Donc euh, dessiner et d'autres choses. On verra on verra un peu quelques autres possibilités du robot après. Je voulais vraiment garder une interface qui soit qui soit très facile pour pouvoir euh, pour pouvoir démarrer facilement dessus, mais tout en tout en étant complet pour pouvoir ajouter voilà des gestions d'événements, euh, euh, des des configurations plus fines au niveau. Euh, au niveau des moteurs du robot ou autre, et de toute façon c'est toujours en développement, j'ai d'autres idées, mais c'est un peu, j'ai un peu des problèmes de, enfin, des, problèmes, des réflexions sur la conception que je veux donner, que je veux donner encore au code et aux différents modules pour interagir avec. Et voilà, c'est aussi vraiment axé sur la, la réception, parce que le, le robot va émettre des, des événements, des notifications, et donc l'application doit aussi être en mesure de les, de les traiter pour euh, pour recevoir les informations et pouvoir euh, pouvoir vraiment avoir quelque chose d'interactif donc voilà c'est pour ça que j'ai appelé ça turtle dans la vraie vie parce que c'est donc ce robot qui on va dire s'apparente à une tortue qui va vraiment faire du dessin sur un tableau euh, en direct bon je vais peut-être souffrir un peu de l'effet démo parce que voilà c'est un truc physique ça peut euh, peut-être à tout moment faire n'importe quoi je vais perdre la connexion je sais pas mais en tout cas on va on va y croire et, euh, et démarrer Donc euh, voilà. Donc une fois que le robot est démarré, là je vais avoir mon, mon premier code, donc qui est assez facile. J'ai une, une fonction euh, runrobot de mon module IRobot. Et cette fonction va en fait réagir à, avec des callbacks donc, à l'événement Started. Pour simplement démarrer le robot. Et donc ici, euh, je vais commencer par, par baisser le crayon et faire la même chose que, les tor le, que la tortue, c'est-à-dire sur une boucle de. De 4 itérations, je vais avancer de 250, donc ce qui correspond à 150 mm, je crois. Oui, c'est ça, ça fera 15 cm. Et tourner de 900 6 degrés, donc de 90 degrés. Répéter quatre fois et puis finir par lever le crayon à la fin du dessin. Voilà, donc le robot a bien reçu, voilà, il fonctionne. Voilà, rien de fou. C'est un carré, mais c'est un carré avec des angles droits. C'est déjà, déjà bien. Et donc voilà, ça c'était le, le code. Donc voilà, comme je disais, j'avais voulu garder une, une manière un peu simple de faire. Et donc j'ai utilisé pour ça un, un système de callback parce que je trouvais ça plus facile de, de réagir au niveau des événements et d'avoir le robot qui s'instanciait se connecter tout seul. Mais j'ai d'autres euh, fonctions euh, utilitaires dans le module qui permettent par exemple ici de vraiment récupérer le, le robot directement. Donc là c'est ce que permet de faire la, la fonction getRobot qui renvoie un, un gestionnaire de, de contexte asynchrone et donc qui permet d'interagir avec le robot de la même manière. Donc comme on voit la différence c'est qu'avant c'est la fonction runRobot qui s'occupait de gérer le robot et on, on obtenait un robot qui était déjà prêt à être utilisé. Ici, ici, le robot, euh, le robot doit vraiment être euh, instancié dès le départ. Et en fait, ça, ça a une différence au niveau de la gestion des événements parce que là, il n'y a pas de, dans ce cas-là, dans l'utilisation manuelle, il n'y a pas de gestion native des événements. Il faudrait soi-même lancer, euh, euh, lancer une coroutine parallèle pour écouter les événements et les, et les traiter correctement, ce qui est ce qui est géré directement par la par la méthode, par la fonction RunRobot. Euh, et c'est callback donc voilà je peux l'exécuter ça fonctionne de la même manière et ça va me dessiner le même carré Mais ensuite voilà, comme je disais, donc ça c'est juste c'est juste du tracé, mais il est aussi possible de, de configurer le, le robot un peu plus finement. Et en fait c'est un j'ai retrouvé sur Wikipédia Lodour, c'est un mouvement, c'est de l'odométrie en fait, c'est un robot donc qui est qui est posé sur deux roues, et les deux roues ont des moteurs qui sont indépendants, ce qui permet de faire des mouvements, euh, des mouvements en forme d'arc de cercle, quoi, donc en contrôlant en contrôlant les, les différents moteurs. Et donc, je me suis fait une euh, petite application qui utilise Tkinter juste pour euh, pour récupérer les entrées clavier pour pouvoir diriger le robot un peu comme une voiture télécommandée à l'aide des, des flèches sur mon clavier. C'est pour ça que j'utilise les différentes euh, les différentes touches euh, directionnelles pour euh, incrémenter ou décrémenter la vitesse des moteurs et je, je les communique je les communique à mon robot. Donc voilà, ici dans mon dans mon thread principal qui euh, qui utilise donc qui est là par le, le notebook Jupiter mais qui instancie mon robot, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir exécuter les les commandes directement sur le robot parce que j'ai une queue en fait pour échanger les informations entre mes entre mes deux threads donc euh, pour recevoir les, les informations des touches de Jupiter de pour les pour les convertir en, en vitesse de moteur à, à donner au robot. Donc ici, si j'exécute, voilà, j'ai ma fenêtre qui vient en plus. Donc le robot s'est connecté. Et à de mes flèches, en fait, je peux vraiment le faire se diriger, lui donner le mouvement que je veux, faire tourner, lui faire faire un créneau. Voilà. Donc c'est quelques quelques mouvements, voilà, qui est, qui est possible de faire avec. Et donc il se déconnecte à la fin. Heureusement. Et oui, j'aurais peut-être dû le ramener au début parce que ce sera plus utile pour la suite. Hop. Et voilà. Et donc voilà, il permet, comme je disais, c'est des mouvements, des mouvements sous forme d'arc de cercle, donc qui permettent des rotations sur lui-même et des lignes droites. Et donc par exemple, je peux, je peux utiliser pour faire, un, pour dessiner ici une une rosace par exemple. Donc on va, on va voir suivant le tracé, il peut y avoir quelques imprécisions. Voilà, il y a le, les moteurs qui peuvent un peu se désaligner à certains moments, ce qui fait qu'il ne repassera pas exactement au même endroit et donc on n'aura pas les traits. Les traits vraiment qui superposent, mais dans l'idée, euh, l'idée, c'est quand, quand même quelque chose qu'on a. Comme on voit au niveau du code, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, assez facile. On a, on a juste des, des arcs de cercle donc qui coupent euh, en différents points du, du cercle initial pour euh, qui se croisent dans le, qui se croisent au centre pour dessiner les, pour dessiner les différents pétales de la rosace. Là, je crois qu'on a pas mal de chance parce que ça a l'air de retomber pile poil sur les traits. Ouais, ce que je n'avais pas la dernière fois que j'ai essayé. Donc, euh, comme quoi, l'effet démo, c'est surfait. Ah si, il y a un écart quand même. Je ne sais pas de quelle manière ça paraît à la webcam. Je n'ai pas, la... pas le retour là, mais en tout cas, normalement, on le fait très assez bien. Donc, c'est censé se voir euh, pas mal. Bon, je... Qu'est-ce ah Il y a un peu d'époque, ça fait ça. Qu'est-ce qu'il y a Il y a un peu d'époque, ça fait plaisir, ça. Fait euh, non, je pas, pas compris du tout. On ne t'entend pas bien du cool tout, bien. Olivier. il y a très peu d'écart, c'est assez précis, c'est impressionnant, parce que c'est gros, c'est comme tu dis, Oui, oui, c'est pas c'est pas un gros écart, mais voilà, c'est variable, des fois il va y en avoir un peu plus, des fois un peu moins, bon, j'aurais pu relever le relever le crayon aussi au moment où il repassait sur le même trait pour que ce soit moins visible, mais bon, voilà, c'est en tout cas, ça montre vraiment ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'en pratique, en pratique, c'est pas très grave, de toute façon, c'est pas du dessin de précision non plus, c'est juste pour s'amuser un peu. Mais voilà, comme je montrais au début, le, le module Turtle, ça permet de, ça permet de dessiner comme ça. Ça permet des choses en plus parce que par quelque chose que va pas pouvoir faire ce robot-là, c'est par exemple remplir la forme qui vient d'être faite. Euh, ben ça, ça se fait pas automatiquement. Lucide devait le faire. Il est obligé de passer sur tous les, sur tous les pixels, si on peut dire, de mon tableau pour les, pour les dessiner, alors que le module Turtle va gérer ça nativement. Mais il offre des, des fonctionnalités en plus parce qu'il est doté de pas mal de pas mal de capteurs qui vont, euh, qui vont lui permettre de, enfin pas mal de capteurs et, et aussi de, de, de modules d'expression si je peux dire euh, pour, euh, pour faire différentes actions. Par exemple, euh, par exemple, on voit sur le dessus autour euh, autour du stylo, il a plusieurs, enfin euh, euh, y a une, une croix comme ça qui est en fait euh, faite de LED, donc on peut on peut lui faire euh, afficher des, des couleurs comme ça. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure que voilà le robot permet là de, euh, de faire des actions simultanées. Il va dans le même temps euh, avancer et changer la la couleur des LED qu'il affiche euh, dessus. chose que je euh, qui n'était pas possible avec, euh, avec le SDK que j'utilisais initialement parce qu'il euh, ben voilà, qu fallait attendre qu'une action soit terminée pour débuter une deuxième. Donc on voit qu'il y a encore quelques ratés au niveau de la, de la connexion, mais, enfin et au niveau de la libre surtout, mais bon, globalement ça a marché. Et si c'est déconnecté correctement, moi ça me suffit pour passer à la suite. Euh, alors le robot est aussi euh, capable de, de jouer des notes de musique. Alors je sais pas à quel point ça va être audible, je vais essayer de me déplacer pour euh, mettre le micro, mais voilà. Moi, je coupe parce que ça devient vite énervant et c'est vraiment le, pas le truc le plus sympa à débugger d'ailleurs. Mais en tout cas, en tout cas, il le fait et ça peut... Bon, là, là, c'est quelque chose d'assez basique, hein, c'est juste la gamme. Mais voilà, il attend il attend des fréquences et des durées, donc c'est possible de le configurer assez finement. Et, et ça peut être utile dans le développement vraiment d'un plus gros programme pour pour signaler, par exemple, qu'il a détecté quelque chose. Enfin, c'est un, un des moyens de communication qu'a le, qu le robot... Hein. Il a, voilà, il a le son et, le, et la couleur pour, pour signaler ce qu'il qu rencontre sur son chemin, par exemple. Et donc, il réagit aussi euh, aux, événements, euh, aux événements de son environnement. Parce que, comme je disais, il, est, euh, il a plusieurs capteurs. Il peut réagir au, au toucher, donc directement sur le dessus du robot. Il a aussi deux sortes de bumpers à l'avant, à gauche et à droite. Euh, qui sont vraiment voilà des plutôt le, le toucher frontal. Euh, il peut réagir à la luminosité ambiante parce qu'il voilà il a des détecteurs de, de lumière. Il a aussi euh, sous lui là, voilà des sortes de caméras pour savoir euh, pour détecter des couleurs donc ce qui permet par exemple de, de savoir quand il survole du vert de faire une action particulière à ce moment-là. Donc ici je vais simplement simplement l'avoir au niveau au niveau des, euh, des bumpers pour le faire euh, pour le faire réagir à ces événements là. Donc c'est là, là qu'on voit au niveau du mécanisme de callback que je vais, euh, que je vais donc lui lui lier un lui lier une coroutine à l'événement bumper event qui va me permettre d'exécuter de, euh, des actions particulières dans le même temps que les autres pour, euh, pour réagir à ces événements. À droite pour commencer. Voilà, à chaque, euh, à chaque clic sur un des bumpers, que ce soit gauche ou droite, on va le voir euh, donc tourner pour continuer son chemin. Et donc le, euh, le nez qui permet de, de l'arrêter avec l'événement avec stop, euh, je demande la, la déconnexion du robot. Mais bon, comme on voit le, le robot, il peut, être, euh, il peut être un peu lent. Parce que, bah, voilà, c'est physique, ça avance. Il n'a pas, pas, une vitesse infinie. Il est soumis à quelques, à quelques, lois physiques qui sont parfois un peu embêtantes. Et surtout, bah, je peux faire qu'une seule chose à la fin. Je peux faire plusieurs choses à la fois dessus, mais à chaque fois un seul programme. Je ne peux pas avoir plusieurs connexions ouvertes sur mon robot et exécuter plusieurs programmes. Et même si je pouvais le faire, ça ressemblerait à rien vu qu'il n'y a qu'un seul robot et que ce serait difficile à comprendre. Et donc, bah, quand on réalise un programme comme ça et qu'on qu est encore en cours de développement, qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir, c'est un, un peu difficile de, de l'essayer, de le débugger sur, directement sur le robot. Et donc, bah, en fait, j'ai fait un peu le processus inverse du début, c'est-à-dire que je suis passé de, de turtle, euh, turtle sur l'ordinateur à une Turtle en physique, et je reviens à un truc sur l'ordinateur, parce que j'ai fait un... Donc, à commencer à écrire un simulateur pour pouvoir directement lancer le lancer le robot sur sur alors, simulation sur l'ordinateur. Donc là, j'ai repris le code le code du carré de tout à l'heure et ce qui change, c'est que je vais lui préciser le client utilisé. Donc, il va plus utiliser le client Bluetooth de connexion avec avec le robot, mais un client graphique qui me simulera le robot dans une fenêtre chez moi. Voilà, on voit. Bon, c'est encore, encore basique pour l'instant et pareil, ça ne fait pas toujours des traits très droits, mais en tout cas, c'est le, le, le même principe avec, avec quelques erreurs. Je crois que c'est la coroutine de tout à l'heure qui était toujours, toujours en cours et qui vient d'être trouvée. Et comme on le voit, il réagit pas encore à tout, à toutes les commandes et tous les événements qui peuvent arriver sur le robot. Parce que pour l'instant, c'est vraiment un simulateur qui gère que le, que le tracé. Euh, donc, je n'ai pas du tout implémenté ce qui est couleur du robot, notes de musique, les événements de bump et autres. C'est des choses que je ferai peut-être par la suite, mais en tout cas, il me permet déjà de faire quelques, quelques petites choses. Et vraiment, l'intérêt, c'est que grâce à ce, à ce simulateur, je peux contrôler la vitesse du robot. Donc là, si je veux le faire aller dix fois plus vite qu'avant, ben je peux. Donc ici, je lui donne une vitesse de 500 pixels par seconde, ce qui permet de faire des, des figures beaucoup plus rapidement. Et donc là, par exemple, ce que je vais présenter... Euh, que j'avais eu l'idée de présenter euh, avec le robot physique sauf que ça le faisait tourner pendant huit minutes donc c'était un petit peu long et il aurait fallu que je trouve de quoi de quoi combler pendant ce temps là des fois que là des fois pendant la rosace ça, ça peut ça peut sembler un peu long sur la fin donc bah voilà, je me suis dit que ça rendrait plus facilement dans le, dans le simulateur où je, peux, où je peux contrôler la vitesse et donc voilà le principe c'est qu'en fait il va dessiner des cordes euh, des cordes d'un cercle donc le cercle n'apparaîtrait pas et c'est juste une formule euh, polynomiale où en fait il va y avoir 50 points répartis autour du cercle, donc numérotés de 0 à 49. Et pour chaque point numéro i, il va relier, euh, enfin, il va dessiner la corde entre le point numéro i et le point numéro 2i. Donc entre le point 0 et 2, euh, 0 et 0, entre le point 1 et 2, euh, 2 et 4, etc. Et, et donc voilà, j'ai ici donc, la, la fonction simple getPoint get point, qui me donne les les coordonnées donc j'ai utilisé un, autre, un nombre complexe parce que c'est plus simple pour moi par la suite pour les calculs qui représente donc le un des points autour du cercle et, et la fonction coroutine goto qui permet juste de tracer de tracer un enfin de se déplacer d'un point à un autre euh, en respectant l'angle l'angle entre les deux donc il va faire la rotation pour aller vers ce point et avancer euh, avancer la distance qui sépare de l'autre point donc voilà, ici j'ai une figure à 50 points que je récupère, et, et donc pour m'aider, j'ai juste un, un ensemble tout droit ici qui contient, les, qui contient tous les points que j'ai encore à dessiner pour la suite. Et le code se passe ici. Et donc voilà, tout, euh, tout le principe est le même qu'avec euh, qu le vrai robot. C'est vraiment juste, euh, juste l'appel à run robot qui change. Je lui précise le, que j'utilise le simulateur. Mais donc je vais en fait à chaque, euh, à chaque itération, donc ici j'ai ma position de départ du robot, je vais récupérer en fait le, le point le plus proche euh, à partir duquel dessiner et, et le point de destination. Et je vais ensuite pouvoir, euh, pouvoir dessiner, euh, bah, d'abord me déplacer au premier point qui ne sera pas toujours la position actuelle, on va le voir parce qu'il peut arriver... Euh, un moment il va avoir fait, il va avoir bouclé sur tout l'ensemble actuel et donc il faudra se déplacer jusqu'au point d'un côté et ensuite ben, en baissant le en baissant le crayon rejoindre le, le deuxième point pour tracer la corde et donc mettre en évidence une figure au d'un moment et c'est là qu'on est content quand même parce que ça prend toujours un certain temps mais au moins euh, au moins ça va dix fois plus vite dix hein. fois plus vite qu'au départ et donc voilà, c'est un petit algo euh, marrant qui permet de de, de représenter des, des formes comme ça, euh, spécifiques à certains nombres. Donc ici, c'est la forme qui apparaît si on choisit le facteur de 2. En fait, on peut changer de facteur et on va avoir des, des formes vraiment différentes sur les facteurs. Donc 3, 4, 5. Et ce qui va être particulier, c'est le nombre. Euh, bah ici, ça fait un, un peu une sorte de cœur. Et donc on voit il y a deux alvéoles quoi à gauche. Et le ce nombre là va varier suivant le facteur. Donc euh, avec 3, on aurait plutôt une forme de trèfle, euh, enfin de trèfle à trois feuilles, donc et, et des choses comme ça. Et alors que le nombre de points précise juste la, la précision. Et on voit d'ailleurs avec tous les points et toutes les cordes qui ont été tracées qu'on a même le, le cercle, le cercle lui-même entourant qui finit par apparaître. Et donc, voilà, ça, c'est pour ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai fait jusqu'ici pour, euh, pour interagir avec le robot. Mais pour autant, n'ai pas encore fini. Rien que ma lib permet pas d'exploiter toutes les possibilités du robot. Je, dernièrement, j'étais sur la détection de couleurs parce que c'est possible de demander vraiment au robot de quelle couleur il est en train de survoler. Sauf que c'est des capteurs euh, de qualité assez basique donc, et qui sont pas calibrés. Donc, il faut vraiment recevoir des signaux. Hein. Des signaux bruts et, et, le calibrer en fonction de couleurs connues pour pouvoir commencer à, à le, bah pour faire une détection de couleurs RGB, en fait, ce qui est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça, que c'est quelque chose que j'ai pas, j'ai pas encore terminé. Et j'aimerais bien aussi continuer de travailler sur l'interface pour la simplification, euh, notamment pouvoir le faire se déplacer facilement dans un, dans un repère 2D avec un système de coordonnées. Je lui dire bah ben voilà le robot t'es en t'es en zéro zéro va en tel point ce que permet pas de base le, le protocole et ce qui peut se faire facilement avec euh, avec une interface autour autour de la gestion du moteur et aussi je voudrais une, une abstraction aux notes de musique pour euh, pour pouvoir lui demander plus facilement de d'exécuter des des mélodies sans avoir à lui préciser toutes les fréquences donc c'est des choses sur lesquelles je, je prévois encore un jour peut-être plus tard en tout cas de, de travailler, et pareil pour ce qui est du, du simulateur qui permet pour l'instant uniquement de déplacer le robot et de lever baisser le crayon, j'aimerais bien, bien lui ajouter une gestion des événements pour pouvoir faire plus facilement des, des programmes sur le robot, l'idée ce serait peut-être à terme de, de pouvoir voilà, avoir des ateliers, des ateliers de programmation sur le robot où ce serait facile de fournir un simulateur à tout le monde, et une fois que le programme, que le programme est terminé, pouvoir l'exécuter vraiment sur le robot, chacun son tour, sans qu'il y ait besoin, enfin, que tout le monde puisse vraiment développer simultanément et pas monopoliser le robot pour, pour chaque programme. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai terminé ma présentation, donc je remercie déjà Antonin, mon assistant, pour pour pouvoir, enfin euh, pour avoir euh, fait interagir le robot pendant que moi je vais tranquillement le puis posé sur ma chaise à faire défiler mes slides. Et donc voilà, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Alors oui, il y a un, plusieurs questions. Donc déjà la première question qui est revenue c'est combien coûte ce petit robot déjà de base euh, Alors je crois que je l'avais payé 200 dollars, ça remonte un peu parce que voilà, c'était peut-être en 2016, enfin bref, j'ai... J'ai vraiment mis du temps déjà à ce qu'ils finissent la production à le recevoir, donc j'ai n'ai plus, plus les coûts en tête, ça a peut-être baissé depuis. J'avais eu la bonne surprise de payer des frais de douane aussi une fois qu'il était arrivé, donc il m'avait coûté encore un peu plus cher, mais je n'ai pas, pas l'information en tête, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. D'accord, euh, une autre question qui est, alors il y a pas mal de questions troll, euh, mais bon, je te les pose quand même, il y a un des... des membres qui a demandé si tu pouvais nous faire un timelapse dans le futur où tu dessines une immense fractale. Ah, je te laisse répondre. <rire> ouais, ouais, bah je... je le ferai pas maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est envisageable après. Le problème, c'est que le robot continue de rouler, et à chaque fois qu'il qu roule, il efface plus ou moins le trait qu'il lequel... mmh. enfin, qu vient de dessiner donc, euh, donc s'il y a trop de traits par exemple sur la figure que j'ai montrée ça allait mais on commençait à voir à, à voir des... des traits qui s'effaçaient d'ailleurs j'ai enfin, des photos que je pourrais partager à l'occasion ils... Et... ils ont rajouté au marqueur Adèle Bill. ah ouais non, bah, ça, <rire> non, non sur un tableau tout neuf en plus <rire> mais euh, non après ce qui est possible aussi de faire quand je l'ai eu c'est comme ça que j'ai commencé c'est euh, sur une feuille de papier blanche Sauf que le robot, quand il avance, euh, a tendance à embarquer la, la grande feuille avec lui. J'avais mmh. euh, lesté avec des bières aux quatre coins de la table pour pas <rire> qu'elle bouge trop, mais ça bougeait quand même un peu. Donc, il euh, y avait le moteur qui s'emballait un peu. Là. Donc, il peut vite se décaler dans ces cas-là. Et... Avec le tableau, je pourrais essayer de plus la plier en dessous pour vraiment la, la arquer. Donc, je vais, je vais voir, je peux essayer de faire quelque chose en tout cas. Il y a un utilisateur, Alors, je me permets de transformer un peu la question, euh, qui nous dit, est-ce que globalement, il est possible de, de, de prévoir un wrapper qui permettrait de passer du code Turtle classique au code Turtle adapté au robot euh, Techniquement, oui, c'est possible. Hein, il suffirait d'avoir un autre module euh, qui s'appelle Comme Turtle ou juste qu'il le remplace dans le pass. Mais euh, voilà, c'est vraiment que pour les opérations qui sont compatibles entre elles. Ah, lui, ça concerne au final que les quelques déplacements et le, le tracé parce que Turtle va permettre d'autres trucs dans un sens et le, le robot dans l'autre quoi et parce qu'en gros on trouve pas mal de codes sources sur internet effectivement, qui permettent de dessiner des formes assez complexes et c'est vrai que bah, si on veut s'amuser un petit peu à faire du dessin artistique avec ce genre de robot c'est vrai que ça pourrait être sympa ouais mais c'est vrai c'est quelque chose oui, auquel euh, quel j'avais pensé mais j'ai pas, hein, pas encore franchi pas justement en voyant bah, en fait ouais, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a quand même des différences entre, euh, entre les possibilités c'est pas mmh. juste un sur-ensemble de Turtles quoi euh, une question intéressante, c'est il est alimenté et rechargé comment cet appareil Alors il a une batterie, euh, je ne connais pas vraiment sa capacité parce que je ne le fais pas tourner non plus très longtemps, je l'ai rechargé avant la présentation pour pas avoir de problème. Mais, mais sinon, voilà, il se recharge euh, sur le dessus, ça se, je, pense, je pense que ça ne se voit pas sur la webcam, mais à l'arrière du stylo, en fait, il y, y a un port USB-C, donc bah, il se recharge comme ça euh, directement via un port USB ou sur le secteur. Hein. Pour, pour recharger sa batterie, mais voilà, je ne connais pas, je n'ai pas en tête la capacité ni, ni l'autonomie, mais en tout cas, je n'ai pas eu souvent de soucis. Quoi. Alors, il me semble que tu l'as dit en début de présentation, mais la question a été posée, c'est euh, le SDK, en tout cas bah, le protocole et le driver, il est développé en quel langage de base et comment tu l'as adapté euh de base euh, de base il y avait une application donc iOS et Android mais qui sont qui sont fermées donc je sais pas je sais pas en quoi en quoi elles sont faites mais voilà il y avait j'ai trouvé un SDK Python qui avait été fait par l'équipe je crois plus ou moins officielle en tout cas euh, les spécifications du protocole euh, du protocole euh, Bluetooth sont euh, sont maintenues par, euh, par les mainteneurs du robot donc euh, voilà, c'est vraiment juste ça, ça que j'ai repris. Enfin, au début, j'ai essayé de regarder comment marchait le SD Capiton que j'avais trouvé, et j'ai repris, j'ai repris les commandes puis les spécifications du protocole pour vraiment euh, bah, faire. Enfin euh, voilà, c'est comme euh, c'est comme communiquer communiquer avec euh, avec une socket quoi. Donc euh, bah, je, je formate mes messages, je les envoie au robot et euh, et voilà, j'ai fait j'ai fait tous les wrappers nécessaires pour euh, pour pouvoir l'utiliser facilement avec des avec des méthodes des méthodes simples. Et du coup, euh, c'est euh, une communication brute, alors c'est du, c'est vraiment des trames réseau brut que tu envoies ou il n'y a même pas un protocole un petit peu ah simple il y a un de... protocole, euh, protocole GATT, euh, donc qui est un truc de, de Bluetooth euh, low energy, je sais pas. Après, niveau, niveau physique, j'ai pas plus de, de connaissances que ça, mais il si, y a quand même un protocole. voilà Comme je dis, moi, je manipule euh, ce qui s'apparente à une socket. Je ne vais pas, pas plus bas niveau que ça. Je fais pas des trams, des trames TCP ou autre. C'est vraiment, je lui, envoie, je lui envoie des bytes où dedans, ça contient un, un ID de commande et des paramètres. C'est quelque chose d'assez abstrait déjà. C'est abstrait, mais ça reste humainement quoi Ouais, ouais. Okay. Ok, une autre question, euh, bon, c'est encore une question troll, il y a une personne qui dit, est-ce qu'on pourrait euh, carrément brancher une reconnaissance type OpenCSV et Edge Detection pour pouvoir refaire une figure à partir de ça J'imagine que oui, euh, mais bah, ça, serait, bah, ça serait bien long et chiant. Cher quoi, mais <rire> j'avais vu d'ailleurs dans le, bah, dans le SD Capitons, euh, qui était que j'avais trouvé de base, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, il y avait un outil qui était censé pouvoir dessiner un SVG. Donc j'imagine juste les chemins depuis ce de SVG, mais en tout cas qui fournissait un, un fichier SVG en entrée au, au programme qui contrôlait le robot et qui traçait les différents chemins pour, euh, pour faire ça. Une autre question, ce qui demande s'il si existerait la possibilité d'étendre une interface à quelque chose qui ressemble à Matplotlib. Euh, quelle interface euh, bah, J'imagine que ce serait une interface de visualisation pour le, le simulateur. La personne n'a pas précisé. Ah, oui. Donc... Euh, oui, oui, pour l'instant, j'ai vraiment juste un, un Canva de base en, en Piglet. En TK pour, euh, Non, c'est pas en TK. J'aime pas trop TK. J'avais juste... <rire> utilisé parce que c'était un peu plus facile, peut-être pour gérer les événements clavier et encore, mais, euh... mais non, non, c'est. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose dessus, mais en tout cas, oui, ça pourrait être connecté à n'importe quel type d'interface, mais ce n'est pas, pas là-dessus que j'envisage de travailler, en tout cas. Et la dernière question, c'est est-ce que est le produit est disponible en dehors des États-Unis et du Canada je, je suppose que la première fois que tu as répondu au prix, euh, ouais, ça bah, répond à la question, je pense. Je, pas, quoi. Donc, <rire> je pense que maintenant, il est plus largement disponible qu'avant, où c'était vraiment sur commande, mais je sais pas. Je me suis pas, pas intéressé plus que ça depuis. quoi. Un jour j'ai reçu, je me suis dit ah, tiens, c'est vrai que j'avais commandé ça. Et puis voilà. Et dernière question est-ce que la librairie Bluetooth est-elle cross Je euh, bah, J'ai pas essayé. Mmh. Euh, je sais pas, ça, ça marche sous Linux, c'est sûr. Alors sous, sous les autres OS, euh, je, je pense que oui. Euh, je sais pas. Quel, quel module c'est je dois pouvoir trouver l'information quelque part dans le protocole j'imagine oh. euh, non c'est voilà module blik BLEAK B -L -E -A -K. et ouais on peut on peut-être peut espérer je, je pense que c'est je pense que c'est cross plateforme mais j'en ai pas, pas la certitude quoi. et ceci conclut les questions qui t'étaient adressées mon cher Antoine d'accord et eh ben merci mais merci à toi, c'était c'était fort intéressant. <rire>